Good morning à nous sommes aujourd'hui le dimanche, 5 Adar Aleph, 5776 et l'étude aujourd'hui sera l'héliou nishmat, Rivka bat Sarah, l'Irfouat Sima bat Mas'ouda et l'izhout, Rivka bat Martin Miriam, le Ben Zachar, Bekharov, Besat Hashem et on commence le perek richon, Mishnah Dalet, la dernière Mishnah du premier perek 5 Tamin et 5 Mo'adim, la Behemah Edam Mo'edet, l'oligach ולא לגוף, ולא לשוח, ולא לרבוץ, ולא לבעות. השן מועדת, אם יכולת הראוי לה, לְשַׁבֵּר מועדת לשבר בדרך יבוכה, ושור המועד, ושור המזיק, ברשות הניזג והאדם. הזאב, והריב, והדוב, והנמר, והברדלז, והנחש, הרי אלו מועדים. ובילי אליעזר אומר, בזמן שאין בן התרבות, אין אל on a déjà introduit que le premier pérec de Babakama est une introduction de tous les nézikims, de toutes les formes de que qu'on peut réaliser. Ouais, la chor, va bor, va toutes les formes de, de nezakim On a appris à les différencier, on est rentré dans plusieurs généralités. Et puis là, la dernière Mishnah, on commence maintenant à nous faire entrer dans le vif du sujet, dans les, dans les présentations maintenant concrètes des particularités, de, des, différents, des différents dommages qu'on peut, qu peut avoir. Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que la deuxième partie de la Mishnah, Hachan Moedet depuis Hachan Moedet le on va voir qu'il y a cinq cas qui vont faire en fait l'objet d'une de, deuxième pérec de Babakama. On reprendra chacune des phrases on fait un zoom de de dessus en expliquant davantage les caractéristiques de chacun des Nézéki. Déjà, on va commencer maintenant à expliquer la première partie de la Mishnah avec Ramesha et Ramesha où on va commencer par mettre le focus sur Keren, encorné avec euh, la corne. D'ailleurs, Keren, corne, je ne sais pas si vous faites attention, c'est les mêmes lettres. Keren, corne, encorné. Euh, la Torah a préciser que pour spécialement le Nezek de Keren, il y a une particularité que quand le taureau commence en cornée, pour les trois premières fois, on ne paye que Khatsi Nezek, la moitié du, du dommage, et à partir de la quatrième fois, on payera Nezek Chalem, le dommage plein beau. Pourquoi La Gemara explique qu'en réalité, le Riouvre, L'obligation de régler un ESEC un provient du fait que je n'ai pas gardé mon animal, j'aurais dû le surveiller, je ne l'ai pas surveillé. Or, encorner, ce n'est pas dans la nature d'un animal, en temps normal. En théorie, j'aurais dû être complètement dispensé de payer à partir du moment où mon animal pique une crise en pleine rue et commence à encorner ceux qui sont autour de lui, j'aurais dû être pas tour de payer complètement. Parce que je suis, je m'appelle Anus. malgré moi ça se passe. Malgré tout, la Torah a dit « Tu sais quoi, paye quand même Chatzin Pourquoi Comme ça, hein, tu vas faire un peu plus attention. C'est vrai que tu n'es pas tous si tu le surveilles. Mais si jamais tu as ça, tu gardes en tête que parfois ton animal est plus excité, donc tu vas mieux le tenir pour mieux préserver. Même ses cas, ses cas, on va tous gagner. Comme ça, dans la rue, il y aura moins de danger public. De ce fait, la Torah nous a dit « paye quand même des Ezek ». Mais après trois fois, alors on considère que l'animal a changé de nature. On expliquera bien évidemment tout ça dans le Perek euh, Dalet, Hey, Perek Revi, Ramishhi, le quatrième, cinquième, ce sera amplement détaillé. Malgré tout, là, on, on introduit un petit peu les généralités pour commencer à mieux les palper, mieux les, mieux les manipuler. D'accord Maintenant, un autre détail. On a aussi expliqué depuis la première Mishnah déjà que dans les Nizakim, dans les dommages, il y a des cas types et des cas dérivés. C'est-à-dire. Quand la Torah m'a dit « Tu dois payer parce que ton taureau en corne », alors quand on entend le mot « corne », on n'entend pas forcément le, le, la corne suspendue sur sa tête blanche qui fait un dommage. Mais on a un, un regard un peu plus profond pour réaliser qu'à partir du moment où l'animal a une intention, a l'intention de, de causer un dommage, avec envie de faire du mal, alors ce sera forcément, ce sera considéré comme une corne. Donc finalement, l'animal peut peut causer un dommage en en bien sûr, ou bien même en bordant sauvagement, en donnant un coup de pied parce qu'il s'énerve, en poussant avec son corps. Il peut aussi voir des, des objets par terre et partir, s'allonger dessus, pour tous les casser. C'est les quatre, cinq cas, en fait, que la Mishnah va nous présenter pour nous dire, « Sache que dans tous les cas, tu payeras que Chatzi nezek la moitié du Nezek, parce qu'on considère que ton tour est encore tam, simple. » Comment simplé Quelqu'un de simplé en hébreu, on dit qu'il est tam, tamim. C'est la même idée. Un, un taureau qui est pas censé, euh, qui est censé être intègre, gentil, à partir du moment où il encore alors là on considère qu'il a, il a changé, ça il a été il a un, un, un accident, imprévu. Par contre, après trois fois, il devient muad, averti. On avertit le propriétaire au on lui dit « tu désormais ton taureau, parce que ton taureau il a changé sa nature, c'est devenu un excité ». D'accord Donc c'est la, la première partie de la Mishnah, la Reisha qui nous explique. Il y a 5 cas d'Ézèques qui peuvent être réalisés avec, où on considérera le taureau comme un tam, comme un simplet, et 5 cas où il sera muad, il a averti de causer un dommage. La, la deuxième partie de la Mishnah, la Mitzhiata, va en fait détailler 5 cas, ou pas forcément avec le kéren, 5 cas où on paye plein pot depuis le début parce que ton taureau... Ou, ou, Ouais, ton taureau est averti depuis le début. Tu es prévenu depuis le début que ton taureau est capable de faire un tel dommage, comme on l'expliquera ensuite. Abehema enamouedet, l'oligarch, Vélo ligof, velo lichor, vélo lirbots, vélo livot. L'animal n'est pas averti ni de, d'encorné, ligar, négicha, encorné. Vélo ligof, mais la chaude gouf pousser avec son corps. Vélo lichor, comme néchicha, mordre. Vélo lirbots, de se coucher sauvagement avec attention de casser des objets. La explique qu'on ne parle uniquement de, de, des objets qui sont volumineux. Par contre, des petits objets, l'animal, il les casse très fréquemment. Des olives haute de donner des coups de pied. Donc dans ces cinq cas, si l'animal s'est mis à donner un coup de pied, sauvagement, à pousser quelqu'un avec son corps pour le faire tomber, mordre, un animal ou un homme, bien sûr, dans tous les cas, on ne payera que Hatsinezek parce qu'on considère le taureau comme table. Ça, c'était pour les Hamshah Par contre, et il y a aussi le cas de Khamisha, Mouadim, 5 cas où le taureau est averti depuis le début. Alors il y a tout d'abord, ce sera en fait le troisième cas qui sera rapporté, mais les cinq cas qu'on a évoqués, à partir du moment où le taureau est devenu, a euh, pris l'habitude de le faire, alors dans tous ces cas on considérera que le taureau est devenu désormais Mouad, averti de le faire. Et en fait c'est ce qu'on dira ensuite, quand on dira Shoah Mouad, on inclura dans le Shoah Mouad, les cinq cas en même temps. Mais la Mishnah, avant de nous faire entrer déjà dans le Shorah Mouad, la Mishnah préfère d'abord nous, nous parler de ceux qui sont Muad depuis le début, qui, est, qui sont « à chen mouedet les Choleta Raouila, à règel les chaber et Le Shen, c'est la dent. La dent est « mouedet », on est averti, l'animal est averti de causer un dommage avec ses dents, c'est-à-dire partir manger, de manger tout ce qui est Rauilla, tout ce qui est, tout ce qui lui est apte les aliments qu'elle a l'habitude de manger quand elle a faim, même en cas de, euh, de, de grande faim, où elle va se mettre à manger un, animal qui est un, petit, un, anima, un aliment qui est un petit peu différent de son habitude, malgré tout, si elle le mange, elle sera considérée comme moine. Par contre, si l'animal mange quelque chose qui est vraiment quelque chose d'inhabituel, par exemple, je ne sais pas, moi, un bouton qui va se mettre à, à manger un petit chat parce qu'il a faim, alors là, c'est vraiment un, un, une exception trop différente, et dans ce cas-là, on ne payera pas, Nezek chalem, on ne payera pas plein pot, comme un comme un cas classique de dents, de chêne, mais on payera plutôt Khatsi Nezek, comme ce qu'on expliquera dans le Perek Beth. Je me préfère ne pas allonger pour le moment dessus pour ne pas donner trop de données d'un coup, sinon on ne va rien retenir. D'accord C'est ce qu'on appellera meshuné, quelque chose d'imprévu. On l'expliquera mieux quand on arrivera au Pérec Cheni. De même le pied, les niazakim avec le pied, quand l'animal marche de manière tout à fait normale, naturelle, habituelle, et sur son chemin elle emporte avec elle des objets, elle les fait tomber, elle les piétine, alors un regel mouedet, les shaber, le pied a, est considéré comme averti de faire de causer des dégâts pendant qu'il marche, bédere dans comme c'est son, son habitude de marcher. Et le troisième cas maintenant c'est shora mouad, alors c'est ce qu'on a expliqué dans les 5 cas évoqués au début, que dans ces 5 cas de encorné, mordre, pousser avec son corps, se coucher, ou bien donner des coups de pied, si l'animal a pris l'habitude de le faire après trois fois, alors il se rappellera Mouad, il a averti de le faire, donc dans ces 5 cas, ce sera dans 5 cas, où on payera des exhalènes. Et là, attention, il y a un cas un peu particulier, Vesho amazik Birchut Anizak. C'est quoi, Shor amazik Birchut Anizak Shor amazik alors, on parle à nouveau de Kéren, mais que cette fois-ci, c'est un Keren Tab, non averti, ouais, j'ai encore simplé, qui rentre dans le rechute, dans le domaine du Nizak, de l'endommager et que la malie cause en dommage. Ce détail-là sera amplement détaillé, amplement discuté même dans, la, dans le Pérec Beth, quand on y arrivera. Mais en tout cas, l'idée est comme ça. Il est vrai que mon doit payer que Khatsi Nezek, que la moitié du Nezek, quand il commence à changer de nature, mais ça c'est à quelle conditions que ça lui prend quand il est birchote à dans le domaine public. Par contre, si mon tour rentre chez le voisin, Rabi apprendra qu'il devra payer des exhalènes plein pot depuis le début. Et Khaframim, on apprendra qu'il y a une discussion sur le sujet. Mais on est dans, les, dans le Mishnah des généralités, donc on ne rentre, rentre pas trop dans les détails. et bien évidemment le cinquième maintenant c'est Adam, D'accord L'homme. L'homme est toujours muad Adam muad Leolam. Ce sera aussi bien expliqué dans le deuxième pérgique. Là c'est la troisième partie de la Mishnah. Où, où la Mishnah nous enseigne qu'il y a différents animaux qui sont considérés comme Mitri mitrilatad, Où ils ne passent pas cette première période où... On le rend juste à mais depuis le début, ils doivent directement payer des Ezek qui sont des animaux sauvages. Azeev, 6 sauvages dans leur nature, mais que malgré tout, quelqu'un les, quelqu les, les, les, les garde en, en animal chez soi. Azeev, quelqu'un qui a son petit loup, il se promène avec un loup dans la rue. vers un lion. Adov, un, un ours. Ve'a-Namer, attention, mer même si en, en hébreu, on traduit toujours mer et la panthère. rose ou noire malgré tout, en hébreu, dans le Machalakodesh, dans, dans le Navi, le Namer, c'est le tigre. Bah, Mardellas. Alors, Bardelas, c'est, euh, le Yafim, je l'explique, c'est le léopard, le et le serpent. Donc, on a six animaux qui sont voies d'idmitrilatades, même si quelqu'un les, les, pense les dompter, a réélu, moi, dit, même quelqu'un pense les dompter et les garder en tant qu'animal qu domestique, malgré tout, ces animaux-là, si causent des dommages cause des depuis le début, les HLN, ils payent des échalettes, parce qu'ils sont indomptables. Ah, mais les aromères, Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, dis ils tiennent des Lorsque ces animaux sont venés targout, targout c'est la... la culture. <rire> bné targout ça signifie qu'en fait, on réussit à les dompter. Dès qu'on a réussi à les, à les, à les dompter, les enfants pensent qu'ils sont en Ça devient des petits chatons avec des crinières mais malgré tout, malgré tout, il y en a un, le symbole, l'emblème du mal dans le monde, le Nahash, que toute l'humanité souffre à cause de lui. Le nachash, lui, il est Mouad et l'Olam, à que c'est un animal qui, malgré lui, est obligé de, de mordre et de faire du mal. Indomptable. va nachash, Mouad et même d'après la d'accord Maintenant, la Mishnah se finit avec Mabendam les Mouad. Maintenant, je te parle de Tam et de Mouad. Alors en fait, nous, on a mentionné une particularité en disant que le tam paye khatsi nezek et le muad nezek shalem, plein pot. La mishnah nous précise encore un deuxième détail. Et la chatam, ma ben tam le muad, quelle différence entre le tam, un short tam et un short muad Un animal tam, un taureau tam ou bien un taureau muad. Et la me shalem khatsi nezek Le tam, Le tam, le simple, dans ses trois premières fois, il paye que khatsi nezek et migoufo. Il ne paye que la moitié du dommage et aussi avec responsabilité, comme un paiement à la responsabilité, jusqu'à la valeur de son corps uniquement. C'est-à-dire, si un taureau coûte 200 shekels et cause un dommage de 10 000 shekels, il encorde, il rentre dans un, je ne sais pas, d'accord, il casse un, avec un cabanatolasique avec intention un, de causer un dommage, quelque chose qui coûte 10 000 shekels, 10 000 euros. Donc premièrement, d'abord, il ne doit que la moitié, 5 000 euros. Euro. Mais attention, même ça, c'est avec responsabilité jusqu'au prix de son corps. Puisque lui ne coûte que 200 chez quel euros, donc il ne payera que le prix de ce qu'il vaut, et c'est tout le reste, votre vodrox, c'est la faute à ma chance. Qui dit merci quand même sur les 200, puisque comme ce qu'on a expliqué, en théorie, on devrait être patour complètement. La toile elle a dit paye lui quand il y en a un petit peu. D'accord C'est aussi une autre, une autre manière d'approcher la alia. Tandis que le muad, maintenant, le taureau le le, le Mouaz qui est, qui est averti, lui il devra payer des Shalem, Mina Aliya, plein pot, et aussi Mina Aliyah, ça signifie Mina chez Bin Chassab, avec les meilleurs de ses de ces biens, comme ce qu'on avait qu appris dans la première Mishnah et la deuxième Mishnah, où il fallait payer beika Varet avec le, la, la meilleure de ses terres, la plus fertile. D'accord On fait maintenant le Barthénoir. Chamicha tamin, c'est énorme rigolent C'est quoi les tamins? C'est énorme lazik qui n'ont pas l'habitude de de causer un dommage. des mes chamiens me chambinent fatinezek. Et s'ils ont causé un dommage, ils vont pas payer que fatinezek. Les mo'adine c'est rigolent les lazik ou mes dezek nezek shalem. Loli gar. Ouais bon vous avez compris sûrement la traduction. les chamicha mo'adine qui sont cinq avertis, qui ont l'habitude de de de faire un dommage, au chamiens dezek shalem. nest ce pas ils vont payer plein pot. Nezek shalem entièrement. L'oligar, comme ce qu'on expliquait, ils n'ont pas l'habitude d'encorner Bekeren. keren. les lig, ligof, ils n'ont pas l'habitude de ligof, parce que c'est de quoi le mot Drifat kol hagouf, pousser avec tout son corps. Vékulhu, avu tolda, de keren, ou bechalbin, desek. Tous ces cas-là sont des dérivés de keren, où il faut payer sur eux, desek la moitié du dommage. Aréchamishatamid, donc, ça nous fait déjà 5 kamines, 5 cas de tab de... Donc on ne paye que la moitié du Nézek. Mais Shoramouad, Shalosh Pabim Ligar, Oligof, olirvot Olive Hot, Donc le bâton noir des écrits, le troisième cas, parce qu'on expliquait que euh, Shorabouad s'implique en fait les cinq cas de TAM qui sont devenus mouads. Trois fois, il a encore des poussées avec son corps, il s'est couché sur les, sur, les, sur, les, sur les ustensiles. Il a donné des coups de pied ou il a vendu en, chamisha, les les cinq sont devenus des mouadines pour payer maintenant nom. Des entièrement, couvrir tous les frais, le Gabé Mouad, le leuchad. Et malgré tout, dans cette Mishnah, là, une fois que je t'ai détaillé les cinq cas de tam, tu es capable maintenant de les inclure les cinq en un et comprendre que ça fait un seul. Le Shoh dans nous avons kered tava Bartanora nous enseigne, même si c'était un kered Tam, un choro qui était encore, un Shor qui était encore Tam, simple. Malgré tout, il doit payer des échalems s'il est rentré dans le Isaac Avec moi, des échalems, des échalems. On va dire, il va dire, il va dire, il Isaac dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va Malgré il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, le va dire, il va dire, L'homme est aussi toujours considéré comme Muad Mitrilato. Il est averti. Même quand il ne fait pas exprès, on l'apprendra dans les détails dans la dernière Mishnah du Père Azev, Vehari, Vehadov, donc donc Muadin Mitrilatan. Ils sont tous considérés comme Muad, comme averti depuis le début. Maintenant, c'est une petite question. Pourquoi tu ne les as pas inclus depuis le début Il fallait me dire qu'en fait, 11 cas de Muad. Pourquoi tu me dis quelques cinq et donc ça aura fait 5 cas de mouad. La Mishnah a voulu juste nous donner des généralités de cas classiques qu'on trouve. C'est fréquent ce type de réponse hein, pour, dans, dans la Mishnah, étant donné qu'à l'époque on apprenait les Mishnah yot par cœur, et pour pouvoir les, les utiliser facilement, alors il faut le souvenir qu'il y a 5 cas fréquents. C'est vrai en a beaucoup plus en dans les détails, mais comme ça c'est plus facile à, à retenir, d'accord ?« de la chez la baravi alors on va laisser les. ceux qui parlent en arabe pour dire El Sida. Rabi Eliezer Omer, Rabbi El Rabbi Eliezer, lui celui qui a dit que non, c'est possible de dompter, d'éduquer ces animaux même sauvages, sauf le nafash. Et la dernière partie de la Mishnah, que dans tous les cas de Mourad, il faut payer Mina Aliyam et Idit Shemin Chassav Ça veut dire quoi Mina Aliyam et Idit Shemin Chasav, le meilleur de ses biens. Et même dans le cas où le taureau qui est encore ne vaut pas la, la valeur du dézec. Parce que là, il est moide. Des y a shor Mais l'octive, bé, des bigouf, ifra. Parce que dans le cas du taureau, mouad, la Torah insiste qu'il faut couvrir tout le dézec. Et la Torah n'a pas précisé qu'il fallait qu'on qu était juste limité à la valeur du, du taureau uniquement. Ça, c'est quand il est moide, mais par contre, quand il est tape, c'est qu'on a expliqué qu'on ne paye qu'à responsabilité jusqu'au prix de la valeur du taureau. C'est tout pour aujourd'hui. Coltum sera